Bonjour à tous Salut Avec Brigitte, on est super heureux et on a euh, choisi un tour pour vous qui, je pense, va vraiment leur plaire, hein, je pense. Hein. Mm -hmm. On part avec un jeu de cartes, d'accord, des cartes toutes différentes. Brigitte, tu peux oui. les tester, je peux vous les montrer, hein. il y a des cartes, il n'y a aucun souci. Brigitte, honnêtement, tu prends une carte, c'est vraiment celle qui te fait plaisir. Tu la montres à tout le monde C'est bon C'est bon. Ok. Regarde bien. Je mélange. Mmh. Il faut vraiment bien mélanger. Ça c'est le but du tour. D'accord, on peut recouper. Mais ça, c'est pour le plaisir. Tu me laisses combien de temps pour retrouver ta carte, Brigitte Allez, on va dire on va 3 minutes. 3 minutes, c'est ce que mettrait quelqu'un qui n'est pas magicien. D'accord je sais pas. Bon, allez, 30 secondes. Bon, allez, 30 secondes. Pense à ta carte, ouais. d'accord Alors, regarde, pense à ta carte simplement. Ah, regarde, je la mets juste comme ça, juste mmh. par la pensée. Et si tu y crois... Alors, attends, je, met... Alors, je vais même me mettre là, regarde. Regarde. Si tu y crois lentement non. et sûrement... <rire> C'est incroyable mmh. C'est trop court sur mon palais. <rire> et là, tu peux sortir la carte, aucun souci. Wow, mais c'est magique ça. Et voilà. J'avoue que... Ça t'a plu C'est agréable et c'est surprenant. Et voilà, mes amis, j'étais très heureux de vous présenter ce tour euh, The Mobius. de Cell Resin Card, d'accord euh, C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais la manière dont c'est fait... Ça fait son effet. Ça fait son effet. Oui, j'avoue. Et voilà, bah merci à vous, bon après-midi, bon week-end, et à très bientôt Allez, ciao, ciao. Bye bye